Good morning à l'idan les shoraj aujourd'hui les lonich ben tsag vefani david ben fortunam zalf hitna rishar od ben fortunam zalf hitna dvorat teser siusoteus sid din prochaine étude de micha qu'était les 5 minutes éternelles nous étudions ma saret que vote rekon lef michna bet al ben min hairosin ben min anisoin mocheret shelo bevet din mocheret shelo bevet din bevet din on traduit directement Almana ben ben une veuve qui s'est retrouvée veuve du depuis son fiançaille ou depuis son mariage soit soit elle était juste fiancée avec son mari elle avait, fiancée c'est comme à l'époque on avait les kudouchines il y avait déjà elle était en train de faire avec quelqu'un d'autre c'est une femme, elle a un statut de femme mariée, seulement ils n'ont pas encore le droit de vivre ensemble, tant qu'ils ont pu la choupa avec les chef de croûte. Et la pauvre, son mari est décédé en cette période. Ou encore qu'elle était mina ils étaient déjà mariés ensemble, ils vivaient déjà ensemble depuis un bout de temps. Depuis, son mari décède. Donc maintenant, comme on a dit, son, lorsque son mari décède, elle doit recevoir ça Alors, Mocheret, pour le moment, traduit la phrase sans en préciser. Après, quand on va voir Rabbi Shimon, on expliquera un peu mieux. Mocheret elle a le droit de vendre les biens du mari pour recevoir son dû, sans préciser quel dû, justement, il y a deux choses, soit Tuba, soit les maisons notes comme ce qu'on va voir, eh bien, elle pourra vendre les biens du mari Shaloub Bébedin sans aller au beddin. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah, tandis que Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, me dit, « Non, non, non, minanisuin !» Si c'est une veuve qui était déjà mariée, qui vivait avec son mari, alors effectivement, chez elle pourra vendre les biens sans aller au bet din. Par contre, Mina Erosine, si jamais c'était une veuve depuis les fiançailles et pas depuis le mariage, alors à la bet elle ne pourra le vendre qu'en allant au bet din. Il la maison parce qu'elle ne reçoit pas pour le moment des maisonautes, elle n'est pas nourrie par les biens du mari, elle est a maisonautes, et toute femme qui ne reçoit pas des maisonautes, elle n'a pas le droit de les vendre sans se concerter, sans avoir l'aval, et le, comment dire, ouais, l'appui du Betzidine, pour vendre des biens. On explique de quoi on parle, c'est pas compliqué. On va d'abord commencer justement avec, on parle de deux sortes de veuves. Il y a une veuve depuis les fiançailles, que, elle a reçu de Chine, mais elle n'a pas encore fait la repas Pour le moment, cette femme-là, elle n'est pas encore, elle vit pas encore son avec son mari, donc c'est pas son mari qui a le devoir de la nourrir. Elle reste à son propre compte ou sur le compte de son père pour le moment. D'accord Elle reçoit pas les notes. En l'occurrence, lorsque son mari décède, ben, les héritiers n'ont pas de devoir de la nourrir. Pas comme dans le méchère précédente, qu'on avait vu qu'une veuve, euh, elle peut décider de pour le moment de continuer à vivre comme si son mari était encore vivant, elle continue à vivre, ah, vivre. se loger chez son mari et à recevoir les maison-notes et son entretien sur les frais des orphelins, des, des héritiers du mari. Comme si son mari était encore vivant. Mais tant qu'elle est Mina Roussine, elle était depuis, depuis les fiançailles, elle n'a pas le droit de recevoir. Elle ne doit pas recevoir tout ce être nourrie et vivre sur le compte de son mari. Parce que même lorsque son mari était vivant, elle ne vivait pas encore sur son compte. Donc elle va pas être mieux après le décès de son mari que ce qu'elle était avant. Logique. Alors maintenant, on va parler qu'il y a une, une almanac, Mina Roussine, depuis les fiançailles. Qui ne reçoit pas les maisons ou bien Mina qui reçoit les maison -notes, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, qu'elle peut décider de rester dans la maison de son mari et d'être nourrie par les frais de, des orphelins, des héritiers. Maintenant, elle est elle, vide sur le tour des héritiers. Imaginez maintenant que les héritiers, ils ne sont pas là, ils traînent à lui donner à manger. Elle, la pauvre, c'était son grain de pain c'est par là qu'elle gagne, gagne, gagne sa nourriture. La Mishnah me dit, apparemment, elle me dit, « Tu sais quoi Va, tu trouves un champ qui appartient au mari, vends-le » Vends-le, récupère l'argent et nourris-toi grâce à ça, si tu ne payes pas. S'il ne se soucie pas de te donner ta nourriture, tu, tu vends sans te avec le Beddine. En fait, la mémoire, explique qu'on non, c'est pas quon ont sans le Il y a deux sortes de Beddin. Il y a le vrai Beddine avec les vrais Dayanim qui ont, été, qui ont reçu la Smaha, qui ont reçu la Smicha, ils ont été euh, nommés pour. Et il y a par ça hein, un Beddine de gens simples. C'est-à-dire tu réunis trois personnes qui comprennent un petit peu comment la, la vie elle se passe, comment le, ils comprennent un petit peu dans le notion de commerce, et tu te concertes avec eux. cest à quoi qu'il arrive, il faut toujours trois personnes, il faut toujours une sorte de bêdine. Ça me parce qu'il faut un beddin d'expert ou un bête simple. Et c'est en ça la, la différence qu'il y a, pour le moment. Tanakama il me dit, premièrement, la femme, depuis le mariage, le vrai mariage, quand elle vivait avec son mari, autant qu'elle était nourrie chez son mari, elle doit être nourrie par les biens des héritiers. Si les héritiers sont pas là pour la nourrir, elle prend n'importe quel bien elle réunit trois personnes qui, même si c'est n'est pas décontamé de famille, trois personnes qui ont de la et elle dit, écoutez, je vais vendre, je ne reçois pas, mais regardez, j'ai des preuves, je dois recevoir Maktouva, moi, depuis telle date, depuis tous les mois, regardez autour de moi, demandez à tout le monde, vous allez voir qu'ils ne sont pas là depuis trois mois, je suis en train de crever ça. Hein. Donc, je décide de prendre ce champ et de le vendre. Les trois euh, simples juges d'Ayanim, qui ne sont pas des Ayanim experts, ils vont dire, moi, écoute, c'est très bien, un tel champ, ça coûte 100 000, vends le 100 000, nourris-toi avec ça, pour le moment on a pour, euh, pour un an de nourriture, sans te casser la dette. D'accord Elle peut vendre sans se concerter avec un vrai bête d'inexpert, parce qu'elle est en train de mourir de faim. Et c'est pour ça que la chez aussi est être d'accord sur, sur cette femme-là, même si elle ne dort pas de faim, c'est pas grave. Hein parce que elle, doit recevoir sa nourriture, et sans nourriture on ne peut pas vivre. Donc elle a le droit de réclamer ce qu'il faut. Si elle est mina et Roussine depuis les fiançailles, alors là on a une machloquette. Selon Rabbi Shimon, c'est ce qu'on a vu dans la fin de la Mishnah, il nous dit non, il n'y a pas de raison. Tout ce qu'on te permet en fait de vendre sans te concerter avec un bed d'expert, c'est parce que si tu dois faire une expertise avec le bed allez obtenir un, un, un rendez-vous chez le bed d'expert, ça va prendre trois mois et c'est sûr que vous n'allez pas avoir de quoi manger. Il n'est pas question. Donc vous, vous réunissez ces trois personnes et vous avez le droit de déjà le vendre, parce qu'il s'agit de manger et de pas mourir de faim. Mais lorsqu'on lorsque de toute façon la femme elle n'était pas. Elle ne recevait pas, de toute façon, les maison -notes. Donc il n'y a pas ici de, de grande euh, inconvenance. Elle peut sans problème patienter d'atteindre le Rabbi Shimon, il va me dire, ben bah non, une telle femme, elle ne peut vendre qu'en se concertant avec un bédine d'expert." Et sur ça, Chachamim ils viennent et ils me disent, non, c'est pas vrai. Elle pourra, malgré tout, recevoir ktuba depuis tout de suite, sans aller au bédine. La raison n'est pas dans le partenaire de notre Mishnah, mais elle est précisément à la, la fin de la prochaine Mishnah, de la Mishnah Gimel, je vous le dis très rapidement à l'oral, parce que, en fait, c'est des choses qui existent, que Chachamim vont pénétrer dans les le, dans intentions de n'importe quel homme qui se marie, en fait, au moment où il se marie, il n'a pas envie que sa femme subisse des, des, des, des, des, des inconvénients et des humiliations, de partir au Bédine, de se faire. Donc c'est sûr qu'un homme n'a pas envie que sa femme... ouais. C'est ma dignité, ma femme, elle me représente. Moi, je suis quelqu'un de digne de très bien. Je veux que tous ceux qui ont affaire à moi, et même après mes 120 ans, qui continuent à garder cette dignité. C'est sûr que, euh, que euh, lorsque je donnais un, un certain pouvoir à ma femme, je donnais un, un pouvoir qu'elle n'aura pas besoin d'aller se, se rabaisser de son honneur, et de sa fierté, et de, de, de, de partir au Bédine pour demander... Non, c'est sûr que j'ai accepté que très rapidement qu'elle reçoive, sa paye son dû. Je, je veux rester un homme classe même après mes 120 ans, d'accord C'est dans la nature humaine d'être comme ça. Ça s'appelle une umdanda. Hamim fait une évaluation, une estimation de l'intention du mari. Et donc, dans ce cas-là, Hamim pense que, même si c'est si pas une question de, de nourriture, de minimum vital parce qu'elle était de deux ans pas nourrie sur le compte du mari, un homme ne veut pas que sa femme aille se faire humilier au bêtes en train de vouloir réclamer, de se battre pour récupérer son argent. C'est sûr qu'il l'a donné avec l'intention qu'elle est le récupère de la manière la plus facile, ça veut dire réunir même trois juges simples, trois personnes simples, elle, trompe, elle, prend, elle prend trois personnes de la bête à Knesset, des bons juifs, sympathiques, elle les vivante, il va faire une évaluation du champ, et pour qu'elle reçoive cette fois-ci, pas pour qu'elle reçoive ses maisonotes, parce qu'elle peut être maisonote, mais pour recevoir sa tout Et sur ça, Rabbi Shimon, il pense que non. Rachamim, enfin, on a décrété de ne pas avoir affaire au bête uniquement lorsqu'il s'agit de, de très grandes inconvenances, comme ne pas être nourri. Ok c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Slachakotou,